Je dateur en français Je joue une bagarre entre filles Hé hey toi là-bas, t'as parlé sans moi T'as parlé sans moi c'est ça Espèce de connasse, t'as parlé sans moi Tu fais une claque Ah ah Tiens, coup de poing Tiens, je te ah Aïe Lâche-moi En français, je joue le vendeur de vin bourré. Bonjour, madame et monsieur. Que désirez-vous comme vin? Un vin rouge avec ceci, un vin blanc, et avec ceci, ça sera tout. Alors, oh, je me suis trompé, désolé. Alors, on refait la commande. Alors, c'était quoi vous voulez? Euh, quoi vous voulez? Attendez, je bois un coup. Alors, que, que désirez-vous oh. Je J'adore en français, je joue la serveuse bourrée. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Que désirez-vous Alors, je note un oeuf sur le plat avec ceci. Une archipermentée et des pâtes à la carburante. Et puis, avec ceci, comme boisson, trois bières et un coco. je note, ok Et comme dessert, trois tartes aux pommes, je note. Tenez, régalez-vous, je reviens. Je date en français, je joue le journaliste. Bonjour madame, bonjour monsieur. Au programme de notre émission, aujourd'hui, nous allons... Vous parlez des grèves anti-pas et anti vaccins Et la grève pour les chasseurs. Alors, nous allons aller voir sur les lieux si la tension est haute ou pas. Nous allons voir. Alors, bonjour, monsieur. Alors, veuillez nous décrire euh, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ces grèves. Tenez, monsieur. Je date en français, je joue le poissonnerie bourré. Bonjour monsieur, que désirez-vous Trois kilos de crevettes. Avec ceci monsieur, que voulez-vous Des moules Combien Un kilo et et trois crabes. Ok, alors tenez. Quoi, c'est ça que vous m'avez demandé Oh, je suis pas bourré, arrêtez. Je suis pas bourré, arrêtez de dire que je suis bourré. Je tiens plus sur mes jambes, mais je suis pas bourré, arrêtez. Oh, je me suis trompé de commande. Bah, tenez, votre nouvelle commande, c'est ça Oui Non, toujours pas Vous voulez partir Bah, sortez alors. Oh. Je dater en français, je joue l'infirmière qui drague. Bonjour monsieur, c'est moi votre infirmière Vous êtes très très beau, je vous trouve très très beau, très très charmant Vous avez quel âge 25 ans Moi j'en ai 22 euh, Ah vous êtes mariée Ah ok, ah, dommage Mais bon, après je peux être votre amant, hein. ça me dérange pas moi hein. Vous voyez Ah vous voulez pas Vous voulez que j'arrête de vous draguer euh, Non je crois pas, non C'est moi qui commande, c'est moi qui décide Je continue à vous draguer j'ai daté en français, je joue la serveuse dans une boîte de nuit. Bonjour, monsieur Que voulez-vous J'entends pas. De quoi Je vous entends pas, monsieur. Trois coca, et puis... Trois jus de fruits 25 euros, s'il vous plaît. Tenez, merci, au revoir. Bonjour, madame, que voulez-vous Trois bouteilles de champagne avec ceci. Ça sera tout 100 euros s'il vous plaît. Tenez, merci, au revoir. Je suis en français. Je joue l'employé à la poste. Bonjour monsieur, que voulez-vous Une pochette de suivi, grande ou petite Petite. Euh, attendez deux minutes, parce que là, euh, faut que je finisse mon café. Comme je suis en pause, je finis mon café et après, je vous donnerai votre pochette, hein voilà, j'ai bu mon café. Tenez, monsieur, votre pochette. 3,50€, s'il vous plaît. Tenez, merci, au revoir. Bonjour, madame. Que voulez-vous Vous venez chercher votre colis. Ok. Tenez votre colis, signez la feuille. Tenez, merci, au revoir. Je date en français, je joue le kiné. Bonjour, monsieur. Vous venez pourquoi pour votre dos ok nous allons commencer installez vous confortablement je vais commencer ça va je vous fais pas trop mal non ça va sinon je peux appuyer plus fort vous avez des courbatures ok j'appuie j'appuie plus fort là c'est bon ou encore plus je vous fais mal tenez si je vous fais mal tiens coup de poing là je te fais mal ou pas j'ai daté en français, je joue le vendeur de Chipoleta. Bonjour Approchez, approchez Quatre euros les Chipoletta Moins 50% sur la deuxième barquette Profitez de la promotion C'est une fois dans l'année Quatre euros la barquette 50% sur la deuxième achetée Venez, venez, approchez je dateur en français, je joue le vendeur de saucisson sec. 5 euros le saucisson. Un instinct gratuit. N'oubliez pas la promo. 5 euros. Un instinct gratuit. Du beau bon saucisson sec. Pour l'apéritif, Approche, approchez. Je dateur en français, je joue le vendeur de jambon. Approchez, approchez du bon jambon de Bayeul. Approchez, approchez. 5 euros le jambon de bailleuil. Un acheteur gratuit. Approchez. N'hésitez pas à goûter. La dégustation est gratuite. N'hésitez pas à goûter le nouveau jambon de Bayeul. Approchez, approchez. Je datais en français. Je joue le vendeur de crêpes. Bonjour madame. Que désirez-vous une crêpe au sucre avec ceci, une crêpe au Nutella, 8,50€, euros s'il vous plaît, tenez, merci, au revoir, bonjour monsieur, que désirez-vous, 4 crêpes au sucre, ok, avec ceci, une canette de coca, ok, euh, 12,50 euros s'il vous plaît, tenez, merci, au revoir. Je date en français, je joue le vendeur de pinards. et hey, dis, l'autre, qu'est-ce que tu veux comme pinard Alors, tu veux un petit blanc ou un petit rouge Un petit blanc, tiens Mathieu, goûte-moi, il est bon le petit blanc. Non, il n'est pas bon. Ah, oh, si, il est bon le petit blanc Mathieu. Tu veux goûter un rouge Mathieu tiens, goûte un rouge Mathieu. Je date en français, je joue. Le tatoueur bourré... Bonjour, monsieur, que désirez-vous Alors, une tête de lion sur votre torse. Ok, installez-vous, une. Vous, je vais préparer le matériel. Euh. Attendez, je prépare le matériel. Alors, vous avez choisi ça, hein, comme forme, oui. Ok, nous allons commencer. Oh, quoi, je me suis trompé, qu'est-ce que vous dites C'est de voir. Oh oui, c'est pas la même forme Oh, je suis désolé. J'ai pas bourré. Comment dire pas j'ai bourré? Je dateur en français. Je joue le vendeur de chocolat. Approchez, approchez. Dégustation de chocolat noir ou blanc avec des bouts de noisette. Approche, approchez, approchez. Tenez madame un bout de chocolat blanc. Non? Ah, vous êtes au régime. Ah bah, désolé alors. Je dateur en français. Je joue. La femme trompée. Alors, tu m'as trompée. Tu m'as trompée avec ma meilleure amie. C'est quoi Dégage, prends tes affaires, dégage. Tu m'as trompée avec cette putain. Dégage. En français, je joue la pizzeria bourrée. Bonjour, madame. Que désirez-vous Une pizza 4 francs, avec ceci, une margarita. Alors, 20 euros 50, s'il vous plaît. Tenez. Quoi C'est ce que vous m'avez commandé Attendez, je regarde. Oh, je me suis trompé. Je vous ai donné une fruit de mère. Et une. Au thon. Oh, je me suis trompé. Attendez, on va recommencer. Là. Comment, attendez, je bois un coup. Jeux d'acteur en français, je joue la maman qui apprend que son enfant se fait harceler à l'école. Bah alors Kevin, qu'est-ce qu'il y a, ça fait deux jours que t'as pas mangé, tu ple Tu rentres de l'école, tu pleures, qu'est-ce qui t'arrive Ça fait deux jours que t'as pas mangé, et tes affaires ils disparaissent.